À tous, bon. ça y est, on est sur, et sur Facebook et sur Instagram, euh, alors on espère que vous nous entendez bien, n'hésitez pas à nous dire, aujourd'hui on est là avec Jean-Paul, que vous avez déjà vu un petit peu sur, euh, sur nos lives, donc euh, moi c'est Jade, on se voit régulièrement sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui le but de ce live c'était de faire un, un point sur le déroulé oui. de la préparation, euh, chiffre en prof, comment ça se passe une année de prépa au CRPE, on sait que c'est exigeant, on sait que le niveau est dur, on sait que ça demande beaucoup de travail, mais c'est mieux de savoir vraiment comment ça se passe. Donc, on s'est dit qu'on allait vous faire un gros point là-dessus, sachant qu'on a la chance d'avoir Jean-Paul ce soir, qui est responsable de formation chez fort Prof. Donc, c'est lui, entre autres, qui vous accompagne toute l'année, qui prépare votre planning, qui euh, vous met en relation avec vos professeurs, qui est là pour vous écouter volonté morale. Pour vous accompagner un petit peu, un petit peu toute l'année. Voilà qui s'occupe. Résoudre de... vos petits problèmes. Exactement. En plus, le professeur, c'est lui et le reste de l'équipe pédagogique qui s'occupe de vous. Donc, on a la chance de l'avoir ce soir. Donc, il va, principalement, lui, nous faire un, un débrief et un explicatif sur l'année, de prépa chez Fort-Prof, comment ça se passe, euh, les, les temps forts de l'année, euh, les difficultés, l'organisation, euh, concrètement comment ça va se passer, quand on vous avez un cours à préparer, un devoir à préparer, etc. Enfin, je reviens un petit peu sur les, les petits détails qui nous permettront de, de voir un petit peu plus clairement comment, comment ça va se passer concrètement chez nous cette année. Exactement, et puis on s'est dit aussi qu'on allait vous montrer un petit peu euh, vraiment concrètement l'intérieur. Donc on vous a préparé des deux petites vidéos qui montrent bah, l'intérieur euh, de votre espace de travail. Euh, bonjour Stéphanie, je vous vois, euh, n'hésitez pas à me faire des coucou hein, pour vous confirmer que vous entendez bien. Stéphanie qui était là il y a à peu près deux semaines avec nous pour un live sur euh, le métier de professeur des écoles. Donc si là, ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller regarder le replay. Stéphanie c'est financière Lauréate for Prof et aujourd'hui euh, PE. Donc aujourd'hui on ne va pas s'attarder trop trop sur le concours, sur les épreuves, on va y venir rapidement. Euh, sachant qu'on a déjà fait plusieurs lives à ce sujet, qu'on a des replays dispo sur YouTube et qu'on en refera de toute façon dans pas longtemps. Donc on va vraiment se concentrer sur l'année de prépa et, et, et ce qu'on attend de vous. Euh, Est-ce que c'est abordable pour euh, quelqu'un qui est en reconversion professionnelle Est-ce que c'est plutôt euh, pour des personnes qui ne travaillent pas, qui travaillent Voilà Toutes ces questions qui reviennent souvent, qui, que vous nous posez régulièrement, on va y répondre. Sachez que ce live sera de toute façon en replay d'habitude donc si vous devez nous quitter euh, un peu avant la fin du live euh, vous retrouverez l'intégralité euh, dès ce soir euh, sur les réseaux sociaux et dès demain sur euh, youtube euh, on va essayer de tenir une heure maximum ok <rire> c'est ce qu'on s'est dit pour pas vous prendre trop de temps sur votre soirée si vous voyez que jade part en courant c'est qu'on a dépassé une heure on est désolé d'avance <rire> voilà exactement euh, non mais c'est vraiment pour vous libérer et que, et que ce soit, qu'on puisse être dans l'interaction et qu'on ne vous perde pas trop en cours de route. Bonjour Marion, je vous voilà. fais un coup sur Facebook. <rire> Confirmez-nous confirmez que vous nous entendez bien aussi. Euh, pour ce qui est des questions sur le chat, alors sur Instagram, on va s'occuper avec Jean-Paul d'y répondre en direct parce que les questions ont tendance à défiler plus, plus rapidement. Et sur Facebook, c'est Brigitte qui s'occupera de, de vous répondre. Donc pas de souci, euh, on vous répondra à chaque fois. Euh... Ah, je vois Mathilde qui, qui lance un bon courage à tous. et apparemment Mathilde, une ancienne fort prochaine avec nous ce soir. On ne l'a pas dit, on va peut-être le préciser, c'est plutôt un live orienté. Alors évidemment, tout le monde est bienvenu et au plus on échange ensemble au mieux c'est. C'est plutôt un live orienté pour les candidats du CRPE 2023. En tout cas, des personnes qui n'ont jamais encore connu euh, un concours, une année de préparation. En tout cas, pas chez nous. Le but, c'est justement de bah, désacraliser un petit peu tout ça et vous expliquer comment ça se passe. Si vous êtes déjà stagiaire chez nous, en général, vous avez déjà eu contact avec ouais, Jean-Paul. Avec Yves ou moi. Du coup, si vous êtes déjà inscrit chez nous pour l'année prochaine, vous n'aurez pas forcément d'informations beaucoup plus pertinentes en regardant ce live. Vous restez les bienvenus, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, si vous avez des questions particulières, je vous invite à, à me les envoyer, à nous les envoyer aux responsables de formation par mail. Vous avez nos, notre adresse mail normalement. Et Je vous invite aussi à regarder nos petits replays de rencontres de suivi de parcours euh, qu'on a fait il y a quelques mois qui vont répondre à la plupart de vos questions. Voilà. Oui, parce que vous, vous savez, alors on va faire un petit peu de, de spoil, on va en parler plus tard, mais vous savez que euh, quand vous, vous intégrez la prépa Fort prof, il y a des suivis très réguliers, des lives, des vidéos, etc. Donc ça, c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous, et il y en aura très bientôt des nouveaux. Euh, petit rappel aussi, on en parlera plus tard. Euh, alors déjà, dites-nous si vous... Si vous présentez le CRP 2023, si vous êtes en train de passer des écrits, les euros pardon, du CRP 2022, parce que je sais que des fois, on, on capte différentes personnes, du coup, on en profite pour, euh, pour envoyer un coucou et adresser toutes nos pensées et notre courage <rire> à tous les candidats du CRP 2022 qui sont en train de, la dernière droite. de vivre leur dernier, leurs dernières épreuves d'euros qu'ils ont peut-être fini, qui attendent les résultats. Donc, courage à vous, évidemment, un clin ouais. d'œil à la promo <rire> à notre promo Fort prof mais également à tous les candidats. On sait que c'est bientôt fini, voilà, on, arrive, on arrive proche du but. Donc j'en profite pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le live, qu'en ce moment on a lancé une offre exceptionnelle, si vous euh, vous inscrivez en ce moment et pendant 15 jours à deux chez Fort prof sur l'une de nos trois prépas que Jean-Paul va nous présenter, vous bénéficiez de 10% de réduction. Vraiment, ça c'est dédié au paiement à titre particulier. On en reviendra après, mais c'est l'occasion si dans ce live, euh, vous êtes décidé à vous inscrire et que vous avez une autre, un, un autre spectateur qui est candidat aussi au concours pour 2023, ben, vous savez que vous pouvez le contacter et vous inscrire à deux et bénéficier d'une réduction. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, alors, on va commencer rapidement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, de refaire un petit tour rapide sur qui peut présenter le concours euh, et, qui, euh, et quelles épreuves ont lieu au concours Alors déjà, est-ce que vous savez, euh, vous, si vous êtes éligible au concours Alors, je ne sais pas si on arrive à voir euh, ici les questions qui sont posées. Je ne les, je les vois pas forcément sur Facebook, mais de toute façon, Brigitte euh, y répondra et, et, on, on, et on surveille euh, ici sur euh, Instagram. Donc, est-ce que déjà, vous savez, si vous, vous êtes éligible au concours, hein, vous savez qu'il y a différents critères d'éligibilité je ne vais pas tous vous les lister, mais grosso modo, euh, si vous n'avez pas la réponse, vous nous poserez la question. Vous savez qu'il vous faut soit avoir un master 2, il vous faut sinon faut soit... Savoir, vous savez voilà, c'est différents bon. critères. On a accès aux questions, c'est parfait. Ah ben super, on voit tout on voit toutes les questions, c'est top. Euh, vous savez que selon votre statut, vous êtes éligible ou pas à votre profil au concours. Donc, vous pouvez en effet euh, être éligible parce que vous, êtes, vous avez un master 2, parce que vous avez vous êtes parent de trois enfants ou plus sans diplôme, que vous êtes un sportif de haut niveau, que vous avez plus de cinq ans d'expérience professionnelle sans diplôme non plus, que vous venez de la fonction publique. Bon, il, y a, il, y a différents, il y a différents profils. En effet, Audrey, vous êtes éligible à la troisième voie. Donc ça, si ce n'est pas encore clair pour vous, pareil, Marion je vois Marion aussi. ici, troisième voie. Ouais, C'est souvent le cas, en effet. Si euh, ce n'est pas clair pour vous, vous verrez que sur YouTube, on a fait une vidéo pareil, sur les critères d'éligibilité. On l'avait fait avec Alexandra, c'est très clair. Et c'est marqué sur le, notre site aussi. Et si vous avez un doute, Brigitte, je suis sûre, pourra y répondre. Donc Déjà, voilà que ce soit bien clair pour vous que vous soyez éligible. Ensuite, un rapide topo sur les épreuves. Vous savez que les épreuves du concours, du CRPE, généralement, commencent en avril avec les écrits. Donc, euh, on, on a à peu près une grosse année pour se préparer si on s'y prend en avance comme, euh, comme là, par exemple. Et vous verrez que c'est possible chez nous. Euh, les premières épreuves commencent en avril, et ensuite euh, le reste suit euh, avec les euros autour du mois de fin mai, début juin. Voilà, fin mai, début voilà, juin. On est en monde. Évidemment, le CRPE, sa particularité, c'est euh, de réussir les écrits avant d'accéder aux euros. Alors, ça paraît paradoxal, on se dit, bon, bah, alors, OK, euh, je n'ai pas besoin de réviser les euros euh, tant que je ne suis pas euh, admissible aux écrits. Et en fait, on va voir avec Jean-Paul que si, c'est important de travailler ouais. les deux épreuves dès le début de l'année, même si on n'est pas sûr d'accéder aux euros. Euh, OK, je vois une question, je, je, je, on va la noter pour plus tard. Euh, si je suis en vacances de semaines, cet euh, état à l'étranger, comment cela se passe pour récupérer les cours je, je note la question, on y répondra tout à l'heure. Donc, euh, les épreuves ont lieu en avril, commencent en avril, et euh, les euros un petit peu plus tard. Et ensuite, on a les résultats début juillet, grosso modo. Fin juin, début juillet. Ouais. Fin juin, début juillet. Et on fait sa première rentrée en septembre. Donc, vous voyez, ça arrive vite, finalement. L'année de prépa est intense, on va le voir ensemble. On a un petit peu l'été pour se reposer, se relancer, et puis après, hop, on part sur sa, sur sa rentrée. Pareil, hein, si vous avez des questions sur euh, la première année de, de professeur des écoles en formation. On a des vidéos là-dessus, et si vous avez des questions, on se refait un point. Voilà, grosso modo, petit rappel sur les points qui sont attribués euh, aux, sur les épreuves. Donc on a 60 points sur les écrits. Vous allez être évalué sur le français, les mathématiques, l'épreuve d'application avec une discipline au choix. Donc ça sera soit euh, sciences technologie, soit histoire géographie enseignement moral et civique, soit euh, les arts. Donc on a trois catégories, vous devrez en choisir une. Donc, écrit français maths et euh, une de ces trois, un de ces trois groupes. Et ensuite donc sur 60 points. Si on a une note assez élevée, on peut aller aux euros qui, eux, sont notés sur 120 points. Et là, vous serez évalué sur le français, les maths, euh, la connaissance du système éducatif et le PS. Donc, le, le, le sport, go, familièrement dit. Voilà. Et après, vous avez également une épreuve facultative de langue vivante étrangère. Mais ça, c'est euh, encore autre chose. Euh, je vois que Brigitte répond aussi sur Instagram à, à, à, à vous qui avez posé la question sur euh, le suivi des cours. Donc, en effet, euh, en effet, c'est ça. On y reviendra plus tard avec oui. Jean-Paul, mais on a une plateforme, en effet, de cours en ligne. Donc, de toute façon, vous pouvez récupérer les cours, même si vous êtes absent. Ça, je vais vous la présenter tout à l'heure. On, on va y venir. Voilà, grosso modo. Est-ce que c'est -ce est clair déjà pour, pour les écrits, pour les épreuves, pour les conditions d'éligibilité? Ça, c'est vraiment euh, le premier topo. Et je pense que maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus euh, dans le sujet. Oui. Peut-être faire un point, c'est important, parce que vous nous posez beaucoup la question, et à juste titre, c'est normal, vous nous posez souvent la question de, des résultats, de, de nos taux de réussite. Alors, vous savez, hein, je ne vais pas vous la refaire, mais vous savez que chez Fort Prof, on est là depuis euh, 26 ans cette année. Donc Si on est là depuis tout ce temps, c'est quand même que ça fonctionne, qu'on a des résultats et que vous nous faites confiance parce que ça marche, le bouche à oreille beaucoup, fonctionne évidemment. Euh, et nous, on met un point d'honneur à vraiment vous communiquer notre taux de réussite parce que c'est important dans votre choix de préparation, d'organisme et surtout parce qu'en fait, nous, on les vérifie, ils sont contrôlés et ils sont vrais. Jean-Paul va nous faire un point parce que c'est parce que lui qui est en charge de ces, de ces taux-là. Mais vraiment, un point de vigilance et pour ça et pour d'autres sujets sur les réseaux sociaux, parce que je sais que vous y êtes très actifs euh, sur les réseaux, Attention vraiment à ce que vous lisez, notamment sur les, euh, les commentaires, les avis. Hein. On, a, on a beaucoup rencontré de, de faux commentaires, de faux profils. Et euh, beaucoup de taux de réussite sont publiés comme ça par certains organismes qui s'arrange un petit peu avec les, la vérité. C'est pour ça que nous, on a décidé de, de faire un point aujourd'hui là-dessus, parce ouais. que c'est important de le repréciser. Voilà. Donc, du coup, j'admets m'offre la transition. Donc Effectivement, vous voyez beaucoup de, de statistiques passer un petit peu partout. Alors là, en ce moment, comme on a eu les écrits et pas encore les résultats des oraux, on va parler des taux d'admissibilité, c'est-à-dire les, les candidats qui ont passé avec succès les écrits et qu'on attendra aux oraux. On verra un peu plus tard pour les taux d'admission, puisque bah, pour l'instant, les résultats ne sont pas sortis, on ne les a pas encore. Euh, donc ça revient souvent, hein. on dit qu'on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut aux statistiques euh, c'est partiellement vrai, il faut savoir bien les utiliser et du coup nous chez 4Prof, euh, ce qu'on fait et une partie de mon travail c'est de calculer ces stats justement de manière la plus objective possible euh, on ne va pas choisir ce qui nous arrange, c'est à dire qu'on ne va pas prendre que les stagiaires qui ont réussi et dire bah, regardez on a 100% youpi. Euh, on va travailler avec des algorithmes, on va automatiser tout ça euh, pour que ça soit voilà, objectif, euh, vraiment, je répète, on ne choisit pas ce qui nous arrange, on prend nos stagiaires, on regarde nos taux de réussite et on a des contrôles réguliers. Hein, pour rappel, mmh. on a la norme Calliope. Donc, euh, ça implique des contrôles réguliers et des statistiques, comme disait Jette, qui sont vérifiables et qui sont ouais. contrôlables régulièrement. On a été le, le premier organisme de euh, préparation CRPE à obtenir la norme Calliope parce qu'en fait, nous, c'était déjà dans nos façons de faire, donc forcément, on l'a eu euh, rapidement. Voilà. Deuxième chose qui va être euh, importante et que euh, la plupart de, des organismes ne précisent pas, c'est le, le nombre de stagiaires qui sont pris en compte dans les statistiques. Nous, il faut savoir que nos taux de réussite, là, cette année, ils sont calculés sur plus de 1000 stagiaires. Donc, on estime que ça donne une... c'est bien représentatif de la promotion de nos stagiaires inscrits. Et voilà, ça donne, des... ça donne des stats qui sont quand même de qualité puisque calculés sur plus de 1000 personnes. On pourrait annoncer des taux beaucoup plus hauts, certes, mais on sait que c'est possible qu'en prenant, bah, par exemple, que 100 ou 200 stagiaires. Donc, c'est les stagiaires qui nous arrangent le plus. Nous, on s'y refuse parce que, et d'une, ce n'est pas représentatif de ce qui est notre promotion, et de deux, ça serait vous induire en erreur que de prendre voilà, 10, 20, 50 stagiaires et de dire, regardez, on a des super taux, c'est sûr, même pas un dixième de notre promo, pour nous, c'est vous induire en erreur, donc on mmh. se refuse à le faire. Donc, avec tout ça, pour 2022, euh, on a choisi de prendre en compte les stagiaires qui ont suivi au moins 75 de leur préparation, c'est-à-dire qui ont été présents à plus de trois quarts de leur cours ou qui ont rendu plus de trois quarts de leur devoir. Donc, en prenant ce critère-là, du coup, c'est là où on retrouve nos plus de 1000 stagiaires, et en prenant ce critère-là, on arrive à 73,8 d'admissibilité. C'est-à-dire qu'on a quasiment trois stagiaires sur quatre qui ah. réussissent les écrits avec nous et qui peuvent accéder aux euros. Si on prend en compte les stagiaires qui ont assisté à absolument tous leurs cours ou qui ont rendu absolument tous leurs devoirs, on va monter à 77% d'admissibilité. Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu meilleur, mais c'est un petit peu plus restreint. Donc là, on est sur une analyse avec quand même des centaines de stagiaires. On n'est pas sur 50 personnes, comme je vous disais mmh. euh, tout à l'heure. Donc, on estime que c'est quand même pertinent parce qu'on regroupe quand même plusieurs centaines de stagiaires pour faire ça. C'est ça, c'est que sortir, une, sortir un pourcentage avec un groupe réduit de personnes, on ne voit pas trop l'intérêt. Et c'est beaucoup ce qu'on voit, ce qui se fait, ce qui se fait sur, euh, les sur les réseaux sociaux, sur, sur Internet. N'hésitez ouais. pas à chaque fois que vous avez un taux de réussite ou un taux annoncé à demander sur combien de personnes ça a été calculé, et si c'est vérifiable et si c'est contrôlé. C'est ça, exactement. Et combien il y a de personnes au total aussi. Si on vous sort un taux avec 10 personnes et qu'il y avait 10 000 personnes dans la promotion, les 10 personnes ne sont pas représentatives. Ah. C'est ça. Exactement. C'est important de faire ce point. Ouais. On vous le confirmera avec les taux d'admission, hein, bien sûr, euh, quand on les aura, après les résultats des euros. Mais Très concr bientôt. concrètement, Merci ce taux-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour certaines académies, bah, la préparation avec nous, ça multiplie quasiment par 8 vos chances d'avoir le CRPE. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est pour ça qu'on en, qu en est assez fiers. On a une petite question d'horreur. Je, je vais quand même... La la parce que je pense qu'elle peut oui. concerner ah, oui, beaucoup bien de bien personnes. Bien. Parce que c'est vraiment, ça rebondit sur ce qu'on est en train de dire. donc Sur, sur le nombre de personnes euh, pour lesquelles on a mesuré les statistiques de réussite, la question c'est, est-ce que la plupart est en reconversion professionnelle Ou euh, plutôt en reconversion professionnelle qu'en master 2. En effet, nous, nos stagiaires chez fort prof sont en majorité en reconversion professionnelle. C'est souvent le cas, vous faites souvent appel à nous quand vous... Vous décidez de vous changer de métier, de, de carrière. En général, vous, vous faites accompagner par Fort Prof ou notre organisme. Mais en tout cas, chez nous, vous continuez généralement à travailler à côté, à gérer votre famille, à gérer votre vie, vie perso, tout en suivant la promo. Donc ça, ça se fait très bien. Oui. on a 93%, c'est ça, de, de stagiaires ouais, qui sont reconvertis. 90%. Un peu plus 90%, oui. Ouais. Je vais répondre aussi à la, la question d'Alexandra que j'ai vu passer. Euh, vous recevez vos codes le 13 juin pour contacter les responsables de formation. Alors, avec vos codes, vous allez recevoir plein de petits mails de bienvenue avec nos adresses mail, nos numéros de contact, etc. Et euh, des petits sondages aussi pour, euh, pour prendre un créneau pour qu'on vous appelle si vous voulez qu'on passe le coin. Donc, vous allez pouvoir déjà consulter tous nos petits replays euh, pour bien commencer. Et après, dès que vous voulez être contacté, vous nous envoyez un mail, vous nous appelez et il n'y a aucun problème, on prend rendez-vous comme vous voulez. Hein. Ouais, donc ça, c'était une petite aparté pour voilà. Alexandra qui avait <rire> déjà rejoint la promo. La, venue, la promo, par contre Mandela. Ça, ça peut servir aussi à tout le monde. Exactement. <rire> voilà, dire qu'on est quand même un petit peu disponible. Alors, euh, du coup, je vous ai parlé des statistiques qui sont quand même plutôt bonnes. Donc, petite transition toute trouvée. Pourquoi est-ce qu'on a de si bonnes statistiques et pourquoi est-ce qu'on a autant de réussite depuis, depuis 26 ans qu'on existe euh, donc, c'est dû à notre méthodologie et notre organisation, bien entendu, et du coup, je vais vous en parler un petit peu. Euh, donc, premièrement, dès votre arrivée chez Fort-Prof, c'est pour ça que ça rejoint un petit peu la question d'Alexandra tout à l'heure, on va vous prendre par la main. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous laisser perdu dans notre préparation. Vous avez un contact direct avec vos responsables de scolarité. Donc, vous pouvez soit nous appeler directement si on est disponible, soit nous envoyer des mails pour demander des rendez-vous, pour échanger par mail, échanger par téléphone, etc. Aucun problème. Euh, on est disponible pour vous. Vous aurez accès à un planning précis où il y aura marqué vos cours, euh, les dates butoirs de rendu des devoirs, qu'est-ce que vous devez réaliser cette semaine, telle, telle et telle semaine sur tel et tel sujet, etc. Vous aurez accès à toutes vos ressources, mais comme je disais, on va vous dire quoi faire et quand le faire. Donc vraiment, n'imaginez pas que vous allez, vous allez être perdu au milieu de toutes les ressources. On est vraiment là pour vous guider. Et si vous vous sentez un petit peu perdu quand même, on, vous nous appelez et on est là pour vous aider, pour vous guider. Hein. Donc ensuite, pour revenir sur la, la méthode fort coup qui a fait ses preuves, euh, l'essentiel va tourner autour de deux grands axes. Donc là, c'est ça qui fait notre différence. Premièrement, vous allez vous préparer sur des sujets de concours. C'est-à-dire que euh, vous n'allez pas avoir des cours magistraux descendants, ce n'est pas un prof qui va vous parler pendant trois heures de français ou de maths. Vous allez vous préparer sur un sujet de type concours qui a été conçu par nos professeurs. Sachant que nos professeurs ont déjà conçu de vrais sujets du CRPE. Donc, les sujets que vous allez retrouver chez nous vont être très proches de ce que vous allez vraiment retrouver au concours. Euh, voilà, nos quoi sont cadre de l'éducation nationale, conseiller pédagogique, inspecteur, etc. Donc, ils s'y connaissent sur le concours et des questions que vous avez au concours, euh, questions que vous avez dans nos cours, pardon, vous avez des chances d'avoir quasiment les mêmes euh, au concours. On l'a vu pour un de nos concours d'ailleurs euh, cette année, qui est qui a eu un sujet très, très similaire euh, au concours d'histoire géo de, au CRPE. Le but, en fait, c'est de vous préparer un maximum à ce que vous allez avoir le jour J pour que ce soit facile, en fait, le jour J. Voilà. Je précise aussi que, du coup, votre avantage concurrentiel chez Fort c'est que c'est des sujets qui sont complètement originaux. Vous n'allez pas les retrouver ailleurs. Ils sont vraiment conçus par nos profs pour mm. nous. Donc, c'est vraiment des sujets que spécialisés que vous allez retrouver uniquement chez nous. Et j'ai j'en profite pour rappeler que c'est là où ça a, ça a été un gros avantage cette année, c'est que vous savez qu'il y a eu une réforme cette année, donc on n'a pas eu d'annales ouais. sur lesquelles s'appuyer pour proposer des sujets. Et nous, comme on ne le fait jamais, de toute façon, nos stagiaires ont eu accès à des sujets inédits, ce qui a pu manquer ailleurs, parce que, parce que, en, parce que souvent, dans les manuels, par exemple, on retrouve des annales. Or, nous, ce sont des sujets euh, créés de toutes pièces par nos professeurs, donc forcément, ouais. c'était... Euh, non, ça plus près. Et Comme nos professeurs sont des cadres de l'éducation nationale, ils savent ce qui va se passer, ils nous ont dit « voilà ça, ça va être plus difficile cette année pour telle matière, etc. etc. » Donc, on a pu s'adapter en fonction des, des nouvelles exigences directement. Euh, du coup, maintenant, le choix qu'on a fait depuis 25 ans et qui va être très très important et qui nous démarque un petit peu, c'est le choix de la pédagogie inversée. Alors, on sait que c'est la méthode qui marche le mieux. Je reviendrai un petit, peu en plus tard, un petit peu plus tard sur pourquoi. Mais globalement, comment ça va se passer comme je disais, on ne va pas vous donner de cours magistraux, par contre, on va vous donner votre sujet à préparer. Et avant le cours, la semaine avant, par exemple, vous allez préparer votre sujet en allant vous-même chercher les informations qu'il vous faut dans toutes les ressources qu'on a à votre disposition. Vous aurez les forums, vous aurez les remises à niveau, les fiches notionnelles, les capsules vidéo, etc. etc. Donc tout ça va vous permettre vous-même de préparer votre cours, préparer votre sujet de concours. Et ensuite, vous allez le rédiger, voilà, comme au concours, ces hein, manuscrits avec soin, mmh. la rédaction l'orthographe, etc., etc., très important, vous le savez. Et euh, du coup, pendant le cours, euh, vous allez présenter votre sujet. Alors ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Le, je, je, ouais. le, le, le fait de rédiger euh, c'est quand même super important parce que souvent, et souvent quand on a reconversion professionnelle, on n'a pas forcément écrit à la main depuis longtemps, ou alors juste des post-it, des petits mots comme ça. Mm -hmm. Souvent on est sur l'ordinateur. Et c'est vrai que de reprendre un stylo, de s'appliquer sur l'écriture, qui est quand même évaluée au concours aussi, c'est super important. Et au plus tôt on s'entraîne dans l'année. La, au plus, on est préparé pour le jour J. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était le, le premier grand axe de réussite de Fort Prof, notre, nos sujets de concours originaux et notre méthode de pédagogie inversée. Euh, deuxième vecteur de succès, c'est bien évidemment qu'on va vous faire préparer les écrits et les oraux dès le début. Euh, comme disait déjà tout à l'heure, si vous vous dites, bah, j'ai neuf mois pour préparer les écrits et deux mois pour préparer les oraux, c'est mort, mmh. sachant que les oraux, c'est les deux tiers de la note. Il faut vraiment plus de temps pour préparer les oraux que pour les écrits. C'est aussi, voire ouais. plus important. Donc, nous, on fait le choix de vous faire préparer voilà, les épreuves de CSE, de connaissances thème éducatif, de PS, de leçons, etc. dès le début pour que vous puissiez être préparé sur tout. Donc, on, ouais. Chez nous, on ne se dit pas, bah, on va voir si on a les écrits, après, on bosse à fond les euros, on va bosser à fond les écrits et les euros et on les aura de toute façon. Oui, ça, c'est super important hein, au début, quand, surtout quand vous êtes novice dans le concours, vous ne l'avez jamais passé encore. Les euros, ça vous paraît loin, ça vous paraît bon, pas vraiment, un peu abstrait mais en fait, c'est super important et ouais. pareil, on a fait des lives à ce sujet, on en fera évidemment, mais vous savez que le, le CRPE, c'est quand même un concours de recrutement, hein donc vous, vous êtes recruté le jour du concours. Ce n'est pas un examen, c'est un concours, il faut être les meilleurs, il ne faut pas juste avoir la moyenne, il faut être meilleur que les autres, il faut se démarquer lors de l'entretien, surtout à l'oral. Donc vraiment, évidemment, tout ça se base sur des connaissances scientifiques, des connaissances pédagogiques, etc. Mais mmh. il faut vous aussi travailler cette posture de, du futur enseignant euh, pour que le jury euh, puisse évaluer que vous êtes en capacité euh, bah, de prendre une classe à la rentrée. en fait, hein, Parce que vous le savez, euh, je vous l'ai dit rapidement au début, en septembre, donc juin, il y a les euros, septembre, c'est la rentrée, vous avez une place entre les mains. Donc, forcément, il faut qu'ils vous sentent un minimum responsable. Même si vous serez en formation à la rentrée, vous devez leur montrer que vous avez la posture et l'attitude d'un professeur des écoles. Et ça, ça ne s'apprend pas en quelques semaines. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment, c'est très, très important. Donc, vraiment, retenez-le, ça, si, si, vous a, si vous avez un doute ou si vous continuez à me laisser un peu de côté, ça serait une erreur. Ouais. Imaginez-vous la veille de vos épreuves écrites, imaginez le niveau de stress que vous allez avoir après ouais. avoir préparé pendant plus d'un an. Voilà. Imaginez ce niveau de stress <rire> et maintenant, dites-vous, OK, vous avez les écrits, vous allez aux euros, vous n'avez rien préparé. Imaginez non. le niveau au-dessus de stress que vous allez avoir. Ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas jouable, ce serait voilà. trop dommage. C'est ça, ça, ça va en plus vous mettre mal euh, et en plus vous allez, vous n'allez pas pouvoir rattraper tout simplement tout ce qu'il y a à rattraper. C'est pour ça vraiment qu'on insiste pour tout travailler dès le début. Euh, alors à partir de là, euh, comment va se dérouler un petit peu plus concrètement une année de préparation chez Fort Prof Donc nous ce qu'on vous propose en gros c'est quatre formats différents de préparation. Euh, premièrement c'est ce que du coup on appelle la formule gagnante, gagnante anticipée, etc. C'est des formats qui sont en école ou en visioconférence. Donc c'est les fameux cours du samedi ou les webcours qui se font en petits groupes, donc c'est des groupes de 20-25 maximum. Donc l'idée c'est que vous ne soyez pas déjà 400 à regarder un cours devant votre écran, là vous êtes vraiment en petit groupe, vous allez pouvoir travailler un peu plus efficacement. Donc avant chaque cours, vous allez préparer votre sujet comme je disais tout à l'heure, mais vous allez le préparer en binôme, On va vous, attribuer un, vous, allez, vous allez vous placer en binôme pendant toute l'année, ça va vous apporter plusieurs avantages, déjà du soutien, soutien moral quand, euh, voilà, quand ça ne va pas, quand c'est un petit peu stressant, quand il y a beaucoup de choses à faire. Euh, L'avantage du travail en équipe aussi. Mmh. Voilà, si euh, un des binômes est un peu plus fort en français, l'autre un peu plus fort en maths, bah, vous allez vous, vous compléter, vous tirer vers le haut, etc. Donc, ça va vous donner déjà des, des bons bénéfices pour préparer ces, ouais, ces et puis, sujets. Hein. Il faut savoir que ça va vous servir pendant, le, pendant la prépa, ça c'est sûr. Euh, je vois Gipsy qui nous fait un petit coucou sur, euh, sur Instagram et qui... Euh, qui encourage euh, tous les candidats de cette année et ce va venir. Merci beaucoup. Euh, il faut savoir que quand vous êtes, euh, quand vous êtes euh, en formation, que vous avez eu le concours, que vous devenez professeur des écoles, stagiaire, vous travaillez en binôme. Forcément, vous n'êtes pas, pas tout à fait seul. Vous êtes avec le deuxième professeur euh, de la classe, le deuxième enseignant. Et ça, en fait, si vous n'avez pas l'habitude de travailler en duo, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, souvent, nous, les stagiaires nous disent, bah, j'ai pris la, cette habitude-là, donc forcément, c'était facile pour moi euh, à ouais. la rentrée pour vous intégrer dans les équipes pédagogiques aussi, tout simplement. Oui. Donc, du coup, comme je disais, pour les, les, les cours du samedi, les web cours, vous allez préparer votre sujet en binôme. Ensuite, à chaque cours, il y a plusieurs binômes qui vont être choisis pour présenter chacun une partie du sujet. Donc, du coup, ce n'est pas le prof qui va parler au début, c'est vous. Sachant que tous les autres stagiaires de votre groupe auront aussi préparé le sujet, donc vous allez pouvoir échanger, ils vont vous poser des questions, vous allez argumenter vos réponses, etc. Et même dans un cours d'une épreuve écrite, de maths ou de français, ça, ça, ça va vous permettre de travailler un petit peu la posture mmh. de l'enseignant, l'argumentation, mmh. défendre un petit peu vos idées, vos réponses, etc. Et ça, bah, ça va être super important à la fois pour les oraux et pour votre, pour votre futur métier, hein, tout simplement. Et derrière, bien sûr, votre professeur sera présent pour guider les échanges, pour corriger les présentations, pour vous redonner des notions si jamais il en manque, mmh. etc. Donc voilà, on a, on a notre professeur qui va chapeauter tous ces échanges et qui va vous aider à, à tirer le plus de bénéfices possible euh, tout simplement, du cours. Hein. Alors ensuite, la deuxième, euh, le deuxième format euh, chez fort prof c'est la formule qu'on appelle « Connect ». Donc ça, c'est un format en replay. Euh, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez préparer un sujet, cette fois-ci par contre tout seul, hein, vous n'avez pas de binôme, et vous n'allez pas le présenter, puisque c'est une formule qui est un petit peu plus à distance. Euh, vous allez assister à un cours en direct, et votre professeur va se servir de quelques-unes quelques de vos copies pour tout simplement faire un corrigé complet du sujet, que vous allez pouvoir voir en direct pendant le cours. Revisionner derrière en replay. Donc, c'est des cours qu'on n'est pas obligé de suivre en direct. Hein. On sait que beaucoup d'entre vous travaillent, ne sont pas forcément disponibles, etc. Donc, vous allez, vous allez avoir le cours qui, comme je disais, ne va pas être un cours magistral ça va être, vraiment être une correction de ce que vous, vous avez préparé. Euh, et vous allez pouvoir le suivre quand vous, quand vous voulez, quand vous êtes disponible, même si ce n'est pas en direct. Hein. Vous pourrez ensuite échanger voilà, sur le forum si vous avez des questions. Vous pourrez poser des questions directement euh, liées à ce cours. On pourra vous répondre sans aucun problème. C'est ça, la Connect, on, on vous la propose vraiment maintenant pour toutes les personnes qui n'ont pas la dispo pour suivre les cours. jean que tu en un petit peu de ça plus ouais. tard, mais qui n'ont pas la dispo pour, euh, pour respecter des créneaux réguliers, euh, qui, ont pas, qui préfèrent aussi peut-être travailler seul. Hein, vous êtes donc vous à préférer travailler seul. C'est vrai que les replays maintenant... Euh, la visio, c'est de plus en plus euh, quelque chose qu'on connaît hein, depuis la crise sanitaire. Et c'est vrai que bah, vous, vous avez été d'emploi à nous demander en fait, cette ouais. formation en, en replay. Euh, donc, en fait, bah, nous, on vous l'a proposé. Par contre, la différence euh, avec d'autres formats replay qu'on peut trouver ailleurs, où vous êtes 500 devant un écran et vous avez juste un chat pour échanger, là, comme Jean-Paul <rire> l'a dit et tu le répéteras, vous avez toujours votre équipe de professeurs. Ils sont là ouais. et, euh, et en fait, vous avez la même qualité de professeur que vous soyez en connect en anticipée gagnante euh, sur oui, cette formation. Tout à fait, tout à fait. Et euh, même chose pour notre, notre dernier format, du coup, par correspondance. Donc là, ça concerne les formules qu'on a appelées turbo et également la formule nouveau départ, qui est un petit peu particulière, qui se destine aux stagiaires qui passent le concours en deux ans. Quoi qu'il arrive, dans, ces, dans la formule turbo et nouveau départ, vous allez préparer votre devoir tout seul, mais cette fois-ci, il n'y a pas de cours. Vous allez envoyer votre devoir à un professeur, donc soit le scanner si c'est un devoir écrit, soit vous enregistrer si c'est un oral, et le prof va vous faire un corrigé détaillé euh, de votre présentation, de votre devoir, et en plus, va vous envoyer un commentaire audio d'une dizaine de minutes euh, sur votre copie, avec des conseils, euh, une analyse de ce qui a été, ce qui n'a pas été, euh, comment gérer votre temps, votre prise de parole, etc. etc. Donc, vous aurez cette correction complète euh, à la place d'un cours si vous prenez les, les formations par, par correspondance. Bien sûr, vous avez toujours accès à tous les documents ressources, hein, les, à niveau, les fiches notionnelles, euh, les, les courants littéraires, la, la, question, la, la méthodologie de la question réflexion en français, etc. On va le voir là, Jean-Paul, euh, tu vas nous montrer euh, ouais. dans quelques instants euh, l'intérieur de votre espace de travail. Et vous le verrez, en fait, on vous a mis tout à disposition pour ne pas que vous alliez euh, chercher ailleurs sur Internet, sur les réseaux ça. sociaux. On s'éparpille trop à faire ça, en allant chercher à droite, à gauche, sur des forums, sur des... Euh... Sur des groupes Facebook, demander à droite à gauche. D'une, on s'éparpille, on perd du temps. Euh, de deux, c'est souvent une source de stress de voir ce sur quoi les autres sont en train de travailler. Ça nous fait nous dire, bon, bah, finalement, euh, je suis en retard. Alors, pas du tout, c'est juste qu'en fait, vous suit un planning qui est différent. Euh, donc, nous, on a voulu éviter ça et euh, on vous a tout regroupé. Donc, en fait, sous différents formats hein, du, euh, du PDF, de la vidéo, du replay. Euh, des, des petites capsules vidéo, des documents à télécharger, bref, vous avez un peu tout de manière assez ludique et surtout, tout est regroupé au bon endroit, c'est-à-dire le travail, la connaissance du système éducatif, la laïcité, bah, je vais aller sur, euh, sur mon chapitre laïcité et je vais retrouver tous les documents euh, qui, qui, qui, ont, qui sont en lien avec mon, le devoir que je dois rendre, et on verra tout à l'heure... Euh... Quelques clics suffisent pour avoir tout à dispo. Ouais. Ça, c'est le gros avantage. Et qui plus est, si vous allez chercher une réponse sur un réseau social ou n'importe où, vous n'êtes pas sûr forcément de la qualité de la réponse. Ouais. Si c'est une question simple de maths, peut-être que sûrement, sûrement que ça va être juste. Si c'est une question un petit peu délicate de connaissance du système éducatif, comment ça marche la laïcité à l'école, etc. Là, pour nous, il vaut mieux faire confiance à des profs qui s'y connaissent, et nos profs justement s'y connaissent. Oui, et, et autre chose aussi, c'est qu'on euh, voit de plus en plus émerger... Euh, Pareil, hein, en ligne, des, euh, des professeurs spécialistes comme ça d'une de, de, discipline, des maths, du français, qui sont là pour vous aider dans tout ce qui est notionnel. C'est-à-dire, euh, qui vont vous apprendre à, poser, euh, à revoir les divisions, à revoir les équations, à revoir enfin, bref tout, toutes les notions un peu du programme à connaître. Sauf qu'en fait, on manque la partie pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour passer le CRPE, il y a toute une partie pédagogie à maîtriser. C'est-à-dire que vous allez devenir enseignant, vous devez connaître vos notions, mais vous devez aussi savoir les apprendre pour tous les niveaux de classe que vous allez avoir. Et ça, ça s'apprend avec des personnes qui ont cet exercice, cet exercice du premier degré. Le premier degré, c'est jusqu'au CM2. Donc, en fait, ça, si vous travaillez avec des professeurs agrégés qui auront certainement un super niveau euh, notionnel, ils n'auront pas la pédagogie euh, de l'école primaire. Et ça, c'est vraiment un problème, parce mmh. qu'on s'est rendu compte, nous, on a récupéré beaucoup de stagiaires euh, qui avaient déc décidé de se préparer seuls et de se faire accompagner par un ou deux profs particuliers. Et malheureusement, il a manqué cet aspect pédagogique qui, pour autant, et évaluer le jour du concours. Et, et il va vous manquer cruellement si vous ne le voyez pas. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Ouais, bien sûr. Les contenus sur Internet, euh, pris à droite à gauche, ça, ça peut être intéressant sur certains aspects, <coughs> mais c'est souvent pas complet. Mm -hmm. Donc, pour résumer un petit peu du coup, ce que je disais, euh, après, euh, pour, pour nos quatre formats, donc après les cours, après les, les replays, ou après vos corrections personnalisées, vous aurez aussi un corrigé type. Et du coup, on va compter sur vous pour, après le cours, après le devoir, retravailler votre copie, en utilisant les corrections, le replay des cours, les corrigés types, les commentaires des professeurs, etc. Donc, pour résumer, vous allez en amont préparer un sujet de concours, avoir des corrigés détaillés, et en plus, après, vous allez retravailler ces corrigés. Donc là, on peut difficilement faire plus complet pour appréhender une notion, un sujet de concours. On avait la question, avant bon, de continuer, oui. euh, comment est-ce que le planning s'organise, en fait est Quand est-ce que, est que j'ai accès à mon planning Quand est-ce que je sais quand Donc, je dois voir <rire> Ok, donc je vais parler un petit peu plus en, peu plus en détail du coup de l'organisation, maintenant que vous avez notre méthode de travail générale. Euh, bah pour rentrer dans, dans le détail, euh, je vais vous montrer une, une paire de petites vidéos un petit peu plus concrètes qui, euh, qui vont vous montrer comment ça va se passer quand vous serez chez nous. Euh, certains d'entre vous ont déjà pu voir ces vidéos, je vais les commenter. Alors, sur Instagram, je ne pense pas que vous aurez les vidéos pour des soucis techniques, par contre, vous aurez mon commentaire et on va vous mettre les vidéos sur la, sur la chaîne YouTube de Fort Prof en public. Ça, sur Fort, vous pourrez sur, les retrouver euh, dans pas longtemps. Hein. Il y a pas sur de, Instagram, y a pas on ne peut pas partager un contenu vidéo. donc Sur Facebook, on, elle, elle dure quelques secondes. De toute façon, Et euh, Jean-Paul va les commenter. Puis de toute façon, vous les aurez sur YouTube euh, dès demain. Alors, un petit partage Le but, c'est de, de voir un petit peu l'intérieur de la prépa. Voilà. Donc, du coup, euh, là, ça va être surtout pour les cours. Donc, pour les devoirs, on va y revenir, à une deuxième petite vidéo. Donc, quand vous êtes chez nous, vous avez un espace extranet euh, auquel vous allez avoir accès tout le temps. Vous avez des codes pour y rentrer. Dans votre extranet, vous allez avoir tout. Toutes vos ressources, vos sujets, votre emploi du temps, votre planning, les contacts de vos responsables, les contacts de vos professeurs. Il y aura absolument tout dans une seule plateforme. Euh, donc, sur cette extranet, vous allez retrouver, là, mettons qu'on est lundi, j'ai un cours samedi, qu'est-ce que je fais eh bien, je vais aller voir dans mon planning. Vous avez un planning qui va vous afficher tous vos cours et vous allez pouvoir retrouver, bah, par exemple, votre cours de ce samedi. Euh, et en cliquant, avec un simple clic sur ce cours, vous allez avoir accès à toutes les ressources qui correspondent à ce cours, c'est-à-dire le sujet du cours que vous allez travailler, les remises à niveau, les fiches notionnelles, les capsules vidéo qui correspondent, donc, tout ce qui va vous aider à préparer votre sujet sera accessible directement et très facilement. Et ensuite, ben voilà, il ne vous restera plus qu'à vous mettre au travail, à rédiger votre, votre devoir, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez rédigé votre devoir, eh ben, il ne vous reste plus qu'à aller en cours. Donc, pour les cours du, les cours du samedi euh, qui se font en présentiel, eh ben, vous allez dans votre salle de cours, vous présentez votre travail avec votre binôme, votre professeur, etc., euh, pour les cours qui se passent en web-cours, là, c'est pareil. Vous faites un petit clic sur votre planning et vous avez, vous avez directement votre salle de visioconférence. Tout le monde se connecte au cours, votre prof se connecte. Vous faites vos présentations, vous faites votre cours euh, et tout se passe bien euh, exactement comme un cours de présentiel. Donc, une fois que vous avez fini votre cours, on vous donne le corrigé type et vous pouvez travailler avec le corrigé de votre professeur et le corrigé type, Donc, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir... Euh, d'avoir la, la formation la plus complète sur le sujet de concours que vous allez travailler. Alors, ensuite, pour ce qui est des, des devoirs... Alors, avant qu'on ouais. lance, Camille nous demande à partir de quand est-ce qu'on a accès questions. à ce planning euh, Et ben, dès que le planning sera finalisé, là, on est en cours de, de fabrication du planning, mais à partir de septembre, normalement, septembre, septembre, ça devrait être bon, et les cours commencent en octobre. Donc, et par contre, vous avez le planning sur toute l'année, une fois voilà. qu'il est fait. Donc, vous savez exactement quand est-ce que vous avez cours, souvent, hein, quand on travaille dans le posé, un samedi, par exemple, comme on a choisi le samedi, ou pour la garde des enfants, etc. Vous l'avez en fait, euh, en général, fin août, c'est défini, et début septembre, vous avez accès. Euh, voilà, exactement. Vous savez tout. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, je ne le précise pas, mais euh, ça nous paraît logique, vous avez une messagerie aussi sur votre extranet. Euh, on vous envoie tout le temps des messages. Dès qu'il y a une nouvelle, on vous envoie un petit message. Donc, c'est à consulter régulièrement. Mais voilà, dès qu'on a un changement, un nouveau cours, un emploi du temps qui se fait, oui. etc., tout ça, on vous le communique par message très régulièrement. On fait, du, on fait du suivi par rapport à ça. Alors, pour ceux qui sont curieux, du coup, pour le, le déroulé des devoirs, euh, et ben ça va… Pour la, pour la formation par correspondance. La, voilà, pour la formation par correspondance, donc la euh, Turbo, nouveau départ. Donc, je vais passer le début de la vidéo parce que c'est exactement pareil. Hein. Vous connectez sur votre extranet, euh, vous allez avoir votre planning de rendu des devoirs. Et sur vos devoirs, vous allez pouvoir euh, voilà, retrouver les remises à niveau, retrouver les fiches nationales, euh, le sujet, les capsules vidéo, etc. Tout ce qui va être pertinent pour le préparer. Ensuite, vous rédigez votre devoir comme prévu. Et c'est là où il va y avoir des petites différences. On va vous demander de scanner votre devoir terminé avec une petite application gratuite. Hein. Ça ne pose pas de problème. Et du coup, ce devoir terminé et scanné, vous allez pouvoir l'envoyer directement depuis votre extranet à votre professeur. Vous lui partagez... Euh, votre devoir, il va le recevoir tel quel, manuscrit, avec votre écriture, euh, tout ce que vous avez fait. Donc, une fois que votre professeur aura reçu votre devoir, lui, il a une plateforme de correction euh, sur son extranet à lui, et il va pouvoir corriger votre devoir directement. Donc, il n'y a pas besoin de l'imprimer, de se l'envoyer par la poste, etc. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Dès que le prof corrige le devoir, met ses petits commentaires, ses petites notes, etc., il pourra vous renvoyer le fichier et avoir, euh, vous aurez directement votre correction. Sachant que euh, le professeur va aussi pouvoir enregistrer un petit commentaire audio euh, directement. aussi, Pareil, il branche son micro, il enregistre son petit commentaire audio sur votre copie en direct pendant qu'il corrige. Et vous recevez directement sur votre extranet la correction, le commentaire du professeur et le corrigé type. Comme ça, pareil, en un clic, vous avez tout ce qu'il faut pour retravailler votre sujet après. Donc Voilà, c'est un petit peu le, le détail sur... Euh, Normalement, je remets bien la vidéo. Voilà. C'est un petit peu le détail du coup sur, euh, sur l'organisation concrète, comment ça va se passer euh, pour les devoirs, pour les cours, etc. Sachant que, comme on, en disait, comme on le disait avec Jade tout à l'heure, on va vous guider toute l'année. Hein. On va vous mettre toutes les ressources à disposition au fur et à mesure et vous informer quand elles sont, quand elles sont mises à disposition. Donc, on va avoir cette espèce de régularité, de saisonnalité dans la, dans la préparation avec un timing bien précis dans l'année. Euh, par exemple, euh, les, les stagiaires qui ont déjà commencé ont les remises à niveau, ont les modules de didactique. Cet été, vous allez avoir les cahiers de vacances, le corpus de texte, les fiches de lecture. À la rentrée de septembre, vous allez avoir votre test de positionnement, les premières ressources à travailler. Après, en octobre, les premiers cours, les premiers devoirs. En janvier, les premiers concours blancs qui vont arriver. Euh, en avril-mai, les premiers, les premiers oraux blancs, etc. Donc, tout ça va être mis à jour au fur et à mesure. Et on vous informe, bien sûr, euh, au fur et à mesure de l'arrivée des prochains modules, on fait des suivis réguliers. Euh, J'en parle peut-être maintenant, du coup, euh, pour nos stagiaires, on essaie de faire un, un suivi régulier, un point tous les mois, un petit live euh, réservé à nos stagiaires avec voilà, ce qui va arriver, des petits conseils, répondre aux questions les plus souvent posées, etc. etc. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, on fait du suivi. Et si vous avez besoin d'un suivi un petit peu plus personnalisé, comme je vous disais au début, on vous appelle, on vous envoie des mails, si vous avez un souci particulier, vous voulez nous en parler, il n'y a pas de souci, on échange, on est là pour ça, on est là pour vous. C'est vraiment pour la suivi, sachant que vous avez de toute façon votre équipe de professeurs qui est là pour vous, évidemment pour répondre à vos questions plutôt disciplinaires qui ont, qui ont un lien avec la discipline de votre devoir, de votre cours. Vos professeurs sont là de toute façon pendant le cours et ils ont également une permanence pour répondre à vos questions oui. le reste du temps. Et évidemment, Jean-Paul et Yves sont là aussi pour tout ce qui peut être administratif, notamment pour les suivis de prise en charge. Quand euh, vous bénéficiez d'un financement CPF, par exemple, vous pouvez, euh, vous pouvez faire appel à eux. Et puis, mmh. par, parfois aussi, ça peut être pour un, un petit point sur organisation, conseil. Euh, ça peut être un peu tout ce genre de, de, de sujet. On sait que l'année euh, est exigeante. Avant que tu continues, ouais. juste une, on avait juste une question sur. Je ne sais pas si Brigitte y a répondu. C'était euh, à partir de quand doit-on commencer la préparation Exact. Alors, ça, on. on mmh. On pourrait y revenir plus tard, mais nous, en fait, on, on part du principe que si vous l'attaquez, la préparation maintenant, vous pouvez. On vous donne on vous donne la possibilité de le faire. C'est ce qu'on propose avec la formation anticipée. C'est-à-dire que, que si vous l'attaquez dès maintenant, hein, d'ailleurs, certains stagiaires nous ont rejoint en janvier, en début d'année, pour passer le concours en avril 2023. Donc, vous voyez, finalement, si vous êtes dispo, si vous avez la motivation, que vous avez l'énergie et que vous êtes décidé, vous lancez dans votre projet, on vous donne à disposition des, des ressources pour commencer à réviser les basiques, hein, à voilà. le français, les maths, hein, plein d'autres choses qui vont pouvoir ouais, vous servir. Nos, nos préparations sont faites pour que si vous arrivez à la rentrée, vous arriverez à avoir votre CRPE, si vous voulez travailler, il n'y a aucun souci. Si vous arrivez un peu en avance, eh bien, vous prenez un petit peu d'avance et ça sera un petit peu plus facile. C'est ça, c'est que comme on l'a dit, les cours et les rendus de devoir commencent entre septembre et octobre. Par contre, si vous nous rejoignez avant et commencez petit à petit, parce que vous préférez prendre le temps, il n'y a pas de problème, ça se fait. Par contre, si vous nous rejoignez en effet en septembre, en octobre, parfois même en novembre, un peu plus tard, vous pouvez tout à fait euh, prendre le train en route et vous, vous aurez les mêmes, la, les mêmes contenus de toute façon à disposition. Ouais. Et euh, on le verra un peu plus tard euh, à, la fin, à la fin du live, mais on, on a euh, des modules qui s'adaptent aussi selon votre profil euh, tout au long de l'année. Tout à fait. Alors, je fais un dernier petit point sur l'organisation aussi, parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu sur le CRP 2022. Peut-être que certains d'entre vous ont regardé les sujets. Euh, les sujets de cette année étaient très longs. Hein. C'est mmh. la vie générale de tout le monde et le nôtre aussi. Du coup, euh, cette année, en 2023, on va aussi beaucoup vous, vous aider et vous apprendre à gérer votre temps. Mmh. Donc, par exemple, un petit exemple parmi d'autres, hein, en condition de concours, euh, quand vous allez faire vos, vos devoirs, vous allez tirer un trait à partir de trois heures de rédaction et ensuite finir votre devoir. Et le professeur va vous donner des conseils pour qu'il y en ait le moins possible au fil, au fil du temps, en dessous du trait. Donc, pour, pour que vous puissiez faire votre devoir, faire votre sujet le plus possible dans les conditions du concours et en respectant le timing du concours. Ça va vous apprendre à lire les consignes et les, les, les interpréter plus facilement, plus rapidement, euh, donner des réponses plus efficaces, euh, des petits trucs de gestion de temps, mmh. euh, gérer plus efficacement vos brouillons, etc. Tout ce qui va vous permettre, bah, finalement, de ressortir du, des épreuves du CAPE le jour J en évitant de se dire bah, « je n'ai pas fait deux exercices parce que j'avais plus le temps ». Ça, ça, ça on, va, voilà, on va éviter de l'entendre et on va tout faire pour, pour que ça ne se produise pas pour vous. Oui, et puis on a complété aussi depuis plusieurs années euh, la formation avec un suivi euh, plutôt psychologique, plutôt mental, qui vous aide vraiment à gérer le stress, à gérer ouais. vos émotions. Parce qu'on le sait, hein, le concours est un marathon, la préparation est longue. Euh, en général, vous avez beaucoup de pression parce que vous décidez de changer de voie, et donc vous voulez forcément réussir évidemment du premier coup. Il y a beaucoup euh, d'enjeux aussi autour de vous, familiaux, famille, etc. Donc en fait, ça fait beaucoup de stress à gérer. Euh, souvent, on se remet aussi dans les révisions, alors que ça fait des années qu'on n'a pas ouvert ouais. un cahier, qu'on n'a pas, qu pas forcément pas remis dans l'apprentissage dans de, de notions. Donc, en fait, tout ça, ça crée, ça crée un peu d'inquiétude, d'anxiété, de stress. Ça vous euh, parasite pour apprendre, en fait. Hein. Donc, on se dit qu'on allait vous aider sur ce, cet aspect-là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on vous propose, dans l'année, des ateliers rapides, courts, de sophrologie, de méditation, euh, de gestion de votre posture à l'oral aussi. On vous apprend à vous poser, vous recentrer, soit dans l'année pour apprendre à gérer votre stress pendant vos révisions, et également pour la veille des épreuves, euh, comment est-ce que je gère euh, l'épreuve le jour J. -Pas. Donc vous, vous le verrez là-dessus, vous êtes suivi aussi, c'est important. Et on se rend mmh. compte que c'est assez efficace. Tout à fait. Alors juste avant de laisser la parole à Jade, j'aimerais bien revenir sur un point qui revient assez souvent, euh, à savoir et qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux aussi à savoir que Fort Prof c'est exigeant euh, alors Fort Prof c'est exigeant oui mais j'en parlais tout à l'heure c'est en fait le principe de la pédagogie inversée hein, qu'on qu met en place et que, qui est le plus efficace pour préparer ce concours vous allez commencer par chercher tout seul la solution et donc forcément vous allez sûrement faire des erreurs on est d'accord, euh, c'est jamais agréable d'être mis devant ces erreurs hein. enfin, c'est pour tout le monde et nous aussi mmh. Mais voilà, l'idée, c'est que du coup, c'est ça qui fait l'exigence, un petit peu, euh, qui est le, le, le ressenti un petit peu exigeant de Fort Prof. Mais l'idée, c'est qu'ici, avec cette pédagogie inversée, l'échec va être productif. C'est-à-dire qu'avec cette méthode et en faisant des erreurs, vous n'allez pas être passif devant des cours, vous allez être vraiment acteur de votre préparation. Euh, vous n'allez pas juste recevoir des cours, emmagasiner de l'information, vous allez chercher l'information vous-même, chercher comment s'articulent certaines phrases, certaines notions, etc., et ça, bah, ça va vous donner des bénéfices juste, juste énormes, tout mmh. simplement. Vous allez vous améliorer plus rapidement, parce puisque voilà, c'est devant les erreurs qu'on apprend, hein, malheureusement. Donc, il faut faire des erreurs pour apprendre plus vite. Euh, vous allez aussi prendre un recul euh, incroyable par rapport à ce que vous faites. Ça va vous servir bah, pendant le, le jour J du CRPE, hein, tout simplement. « Ah là, je sais que j'ai un exercice avec des pièges, je suis déjà tombé dans ces pièges pendant l'année, bah, aujourd'hui, je ne tombe pas dedans. » Donc, ça va vraiment vous permettre de prendre un recul par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre copie, par rapport aux consignes. Qui, euh, ça va être tout simplement un avantage extraordinaire hein, pour, euh, pour les épreuves. Ça va vous permettre aussi, cette exigence, de développer votre capacité d'analyse, capacité de compréhension, euh, notamment, comme je disais, de votre propre travail, mais aussi bah, vis-à-vis -vis du concours, vis-à-vis -vis des attentes, des, des correcteurs, et bien entendu, devant vos futurs élèves, puisque toutes les capacités que vous allez, euh, que vous allez développer ici, tout l'apprentissage que vous allez faire en faisant vous-même des erreurs au début et en apprenant à passer outre, eh ben, c'est des compétences que vous allez pouvoir faire, euh, faire ressortir sur vos futurs élèves pour devenir tout simplement un très bon professeur des écoles. Hein. Oui, exactement. La pédagogie inversée est de plus en plus utilisée euh, au primaire, hein, en enseignement primaire. Voilà, il me semble que c'est tout à fait scientifiquement prouvé. Et du coup, voilà, la pertinence de cette méthode, bah, pour finir un petit peu sur mon point, euh, on la vérifie pas que avec nos, nos excellentes autres réussites on la vérifie aussi avec euh, d'autres indicateurs. Par exemple, là, on est certifié depuis quelque temps par avis vérifié sur des retours très très positifs, des dizaines et des dizaines de retours. On a une note de 4,6 sur 5, donc qui est normalement excellente, avec des avis très positifs et aussi avec des remarques constructives dont on tient compte. On fait évoluer nos formations aussi en fonction des retours constructifs. Oui, ça revient un peu sur le point qu'on a qu qu abordé au début sur les taux de réussite. Nous, ça, dans l'année, vous le verrez, hein, on vous envoie très régulièrement des enquêtes qualité, en fait, pour, ouais. euh, en plus des, des, des appels qu'on a avec vous, des mails qu'on échange, etc., des retours qu'on a de vos professeurs. On a besoin de, de ressentir, d'avoir votre ressenti, comment ça se passe pour vous, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on peut améliorer ça, parce que c'est -ce justement ce qui fait euh, notre longévité, c'est qu'on se remet en question très régulièrement, que nous aussi, on, on, on se confronte à nos erreurs, à nos points d'amélioration, et ce n'est pas toujours évident, mais pour autant, c'est ce qui permet d'avancer dans le temps. Euh, et donc, en fait, euh, en plus de ces enquêtes de qualité, en effet, on est, on est certifié maintenant Avis Vérifié, qui est donc un organisme indépendant qui est lui-même euh, contrôlé par l'AFNOR, qui permet en fait, de recueillir des avis euh, bah, tout à fait, euh, qui peuvent être anonymes d'ailleurs, et qui en fait, sont forcément publiés. Donc, on ne choisit pas ce qui est publié sur Avis Vérifié, tout est publié. Exactement. Parce qu'en fait, on accepte toutes vos remarques. Et donc, si vous êtes curieux, vous, pourrez, vous pouvez aller voir un petit peu ces, ces retours-là et ces témoignages. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'échec productif, ça vous apprend aussi à vous remettre en question. Et on le sait, on l'a vu avec Stéphanie encore il n'y a pas longtemps, dans le dernier live qu'on a fait ensemble sur qu'est-ce qu'un professeur des écoles la remise en question chez un, enseigne, chez un enseignant, c'est vraiment important parce qu'en parce qu face de vous, vous aurez des enfants, parfois des enfants de 4 ans qui ne vont pas forcément mettre les formes pour vous dire euh, que ce que vous leur proposez c'est ennuyant ou c'est pas forcément intéressant ils vous le montreront rapidement et donc là en fait il va falloir vous vous adapter aussi euh, vous dire bah mince, ma séquence elle ne marche pas qu'est-ce que je fais, je me remets en question, je prends une seule chose et quand, vous, vous, et quand on vous rend un devoir qui n'est pas forcément euh, euh, qui pas, qui ne répond pas forcément aux attentes de ce que, du, du professeur, c'est pareil, il vous le dira et vous faudra réagir rapidement aussi parce que bah, l'année passe vite. Donc, c'est un peu tous ces, ces outils qu'on vous donne dans l'année qui peuvent être en effet déstabilisants au début. Et on se rend compte, et vous le verrez dans les témoignages que vous lirez, que souvent, en fait, les stagiaires nous disent, bah, en fait, merci parce que même si c'était dur, au final, le concours m'a paru mmh. facile. Alors, je vais répondre rapidement à Cécile là, qui nous, nous dit, si j'ai bien compris, on travaille sur des sujets de concours pour apprendre les notions indispensables en même temps. Alors, pas tout à fait, puisque vous allez avoir vos sujets de concours et du coup, euh, ça va vous aiguiller sur vos révisions. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir un sujet de maths, un premier exercice, c'est sur les équations, un deuxième exercice, c'est sur, sur les algorithmes. Et ben, je sais que je vais prendre un temps de préparation pour aller réviser mes notions sur les exercices, sur les algorithmes. Et après, je me mets en situation de concours. Avec ces connaissances que j'ai eues, j'essaie de répondre à mes questions. Et là, ça va être le, le meilleur bénéfice. Du coup, vous allez savoir quoi réviser, quand aller le réviser. Et vous allez directement faire un sujet de concours du CRPE derrière. Donc, ça va vous permettre de, voilà, de, de remettre en scène les notions que vous avez vues et de vraiment bien les intégrer. Oui, on, on, on, va, on va enchaîner euh, sur euh, la partie plutôt euh, financement et différentes formations. Ouais. Et puis, on répondra aussi un peu plus à vos questions s'il y en a. Mais je voulais quand même revenir sur un point. Et euh, c'était, je crois, ah, c'est remonté. Je... Ah oui, c'était ouais. Stéphanie. Non, c'est Stéphanie. Qui, qui, voilà, vous nous dites j'ai besoin de, de connaître mes points faibles, mes points forts. Et souvent, c'est vrai que vous ne savez pas trop vous situer en début d'année de préparation parce que, comme on l'a dit, on reprend les études, on ne sait pas trop, même si on a aidé ses enfants, euh, euh, ses neveux, ses nièces à faire les devoirs, on ne sait pas trop forcément se situer. C'est pour ça que nous, on vous propose des tests en fait, de, de niveau, des tests d'autopositionnement de, de, en début de préparation. Qui vont servir justement à l'équipe pédagogique de, de mmh. vous aider et vous orienter encore plus dans le suivi et l'accompagnement. Donc, ça, vous inquiétez pas, ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on propose. Tout à fait. Euh, S'il y a encore des questions sur la méthode, sur l'organisation, continuez à les poser, il n'y a pas de souci, on y reviendra. Euh, D'ici la fin du live, vous, vous pourrez y répondre. Moi, je voulais juste faire un point rapidement avec vous sur les financements parce que c'est aussi une question qui revient souvent. Alors, on a fait euh, des lives sur les financements, euh, tout est écrit sur le site, mais je voulais quand même revenir rapidement dessus. Euh, vous savez que chez fort on peut, euh, peut euh, bénéficier de différents euh, moyens de financement, donc évidemment le financement est particulier. Euh, qui je vous le rappelle vous permet euh, pendant 15 jours là de profiter du, de 10% de réduction si vous vous inscrivez à deux sur l'une des formules que euh, Jean-Paul a mentionné bon, n'hésitez pas vous avez toutes les infos sur euh, notre site dans la rubrique Actu euh, mais euh, je voulais refaire un point sur les financements, les prises en charge donc euh, CPF, euh, Pôle emploi, employeur, etc. je vais parler plutôt du CPF parce que c'est euh, la prise en charge qui est la plus euh, répandue aujourd'hui je voulais vous rappeler que oui, c'est possible d'utiliser votre CPF chez Fort-Prof, de l'utiliser à 100% sur l'une de nos formations éligibles au CPF. Alors on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps hein, sur le, j'avais un peu des, des rumeurs sur le fait que le CPF n'était plus n'était euh, plus compatible avec le financement d'une formation euh, au CRPE, etc. Alors nous, c'est toujours possible, évidemment, c'est pareil pour ça, on est contrôlé régulièrement par la Caisse des dépôts, ouais. par Caliopi, enfin bon, on est, on est à très à cheval là-dessus, on n'aurait on pas, pas intérêt à pas l'être de toute façon. Euh, ce qu'il faut se bien comprendre, c'est que si vous bénéficiez de votre CPF, donc pour rappel, c'est votre compte personnel de formation qu'on a tous quand on travaille et qu'on a cumulé des, euh, des euros en, fait, en travaillant, ça nous permet de financer une formation certifiante ou diplômante. Vous le savez, la préparation au concours, par définition, ce n'est pas certifiant de diplôme parce que le concours euh, ne vous permet pas d'obtenir un diplôme, mais bien d'intégrer euh, une formation ensuite qui vous permettra d'être professeur des écoles. Donc, forcément, aucun organisme de préparation au CRPE n'est certifiant de diplôme. Pour ça, évidemment, euh, on a trouvé la solution c'est associé à une certification langue française, ce qui nous paraissait le plus euh, juste, le plus cohérent avec euh, votre futur métier, avec euh, le contenu de la préparation. Donc la certification Voltaire qui vous euh, prépare en fait, euh, qui vous euh, qui vous certifie, qui vous donne un niveau en, en langue française, en maîtrise de la langue française. Vous savez qu'au concours on en a parlé. Vous retrouvez le français sur les écrits, sur les euros, forcément vous êtes évalué là-dessus et euh, avec beaucoup de points. Et puis, quand vous êtes professeur des écoles, ben, c'est un petit peu une des qualités principales à avoir, hein, savoir écrire, et savoir bien le faire, et savoir bien l'enseigner. Donc, c'était cohérent pour nous de nous associer avec Voltaire. Et d'ailleurs, quasiment tous les organismes aujourd'hui au CRPE sont associés à Voltaire. Et donc, en fait, vous pouvez bénéficier de votre CPF sans souci pour financer une formation chez nous, éligible. CPF, par contre vous aurez aussi des obligations derrière, c'est-à-dire que vous euh, mobilisez votre CPF, par contre on vous demandera derrière évidemment euh, bah, d'être assidu, vous avez, vous avez un nombre d'heures minimum pour lesquelles vous devez être assidu évidemment, euh, vous passerez une certification Voltaire au mois de mars, donc c'est un QCM et une dictée pour lesquels vous allez être préparé aussi dans l'année. Euh, enfin, voilà, on met tout en place pour ne pas que ce soit plus compliqué pour vous euh, de passer cette, cette certification, mais pour que ce soit un plus, finalement, dans votre préparation, dans votre année de préparation. Le gros avantage, évidemment, c'est bah, de pouvoir ressortir avec une certif en plus et de pouvoir, évidemment, utiliser votre CPF. Donc, je je, je l'ai dit rapidement, on, y re, on peut y revenir ensemble dans les questions-réponses ou en nous en parlant au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais vous rassurer là-dessus parce qu'on avait beaucoup de questions ouais. et au téléphone, ça revient. Alors, je ne sais pas qui a lancé cette rumeur comme quoi le CPF ne pouvait plus être utilisé dans son intégralité, mais c'est une erreur, hein. c'est faux. Voilà, sachez que vous pouvez l'utiliser sans souci. Voilà pour le CPF. Après, évidemment, on, on monte beaucoup beaucoup de financement aussi employeur Pôle emploi. Ça, c'est pareil. Hein. Vous pouvez faire la demande de devis sur notre site internet et puis après, on vous accompagne là-dessus. Si, si ça vous paraît trop compliqué, vous nous appelez, on le fait ensemble. Et pour les paiements particuliers, évidemment, vous bénéficiez de réduction, de 3 de réduction. Si vous payez par exemple au paiement comptant, vous bénéficiez de 10 de réduction, là, si vous inscrivez à 2 sur une forme de PAC. Voilà, on, fait, on essaie de, de faire des choses qui vous facilitent un petit peu um, l'accès à la formation. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous parler aussi de notre... Euh, oui, voilà, Valentine, hein, vous, vous confirmez mes propos sur le CPF, merci. Mmh. Euh, en parlant un petit peu de l'accès euh, à la formation pour tous, nous, chez Fort Prof, ça fait bah, 26 ans qu'on propose euh, l'égalité des chances. Alors, c'est un terme qui a été galvaudé, qui est, est aujourd'hui un peu biaisé, qui est un peu utilisé dans tous les sens. Mais nous, euh, notre politique, en fait, chez Fort Prof, on n'est pas là pour euh, juger vos revenus, pour décider euh, si vous, vous pouvez euh, bénéficier d'une réduction, si vous ne pouvez pas en bénéficier parce que vous gagnez tant ou tant, parce que vous dépensez tant et tant. Ça, ça ne nous regarde pas du tout. Vous êtes tous des adultes, vous êtes tous euh, en général indépendants. C'est absolument pas à nous de décider si vous avez, euh, si vous pouvez bénéficier de euh, 500 euros de réduction, 400, 300, 200. Voilà, en gros, nous, on ne travaille pas à la tête du client. C'est tout le contraire. En fait, nous, notre idée, c'est plutôt depuis le début, c'était la mentalité de notre, du fondateur de FortProf, c'était plutôt de rendre accessible la formation à tous. Et pour ça, on a réfléchi plutôt inversement. On s'est dit qu'on allait proposer des formations plus ou moins allégées, plus ou moins complètes, plus ou moins denses, et qu'on allait y mettre des tarifs différents. C'est-à-dire que nous, notre premier module, euh, qui va vous préparer aux euros, par exemple, il est à 115 euros. Notre formation gagnante, elle est à 2600 euros. Et entre les deux, vous avez tout un panel de modules d'accompagnement au concours. Alors, évidemment, vous en avez qui préparent prépare qu'à une discipline, qui préparent qu'à une épreuve, et d'autres, comme la gagnante, qui vont préparer à tout. Nous, c'est ça, notre, notre, notre politique là-dessus, c'est de vous proposer un peu de tout à, des, à différents tarifs pour que vous puissiez, en fonction de vos revenus, choisir ce qui correspond le plus à votre, à votre situation. Mais en aucun cas, nous, on met en place des commissions qui décident de, parce que vous gagnez tant, vous avez un droit à 200 euros de réduction, on ne se permet pas de juger ça du tout. Au contraire, on vous prend tel que vous êtes et puis on, on essaie de d'être euh, un maximum équitable pour tout le monde. Voilà comment euh, on procède là-dessus et je trouve que c'est important de vous le rappeler. Euh, Est-ce qu'on a de à encore la question des questions sur La certification oui. Voltaire euh, L'idée de la certification Voltaire, c'est que c'est noté sur 1000, il me semble, et que vous ne pouvez pas ne pas l'avoir. C'est-à-dire que vous ayez 20 sur 1000 ou 990 sur 1000, vous avez la certification Voltaire avec un certain score, mais vous l'avez. Donc Tant que vous venez, que vous passez le Voltaire, il n'y aura pas de souci pour votre, pour votre financement. Oui, je continue à, à, à répondre aux questions. Euh, Françoise, vous me demandez si la formule gagnante couvre le module LVE. Je vous l'ai dit rapidement en début de, de live, l'épreuve la, de langue vivante étrangère, c'est une épreuve orale qui est une épreuve optionnelle. Donc, tout le monde n'est pas obligé de la choisir, cette épreuve. Par contre, elle vous permet de gagner des points bonus. C'est-à-dire que vous êtes noté sur 20. Tous les points au-dessus de 10 comptent. Tous les points en dessous de 10 ne comptent pas. Donc vous gagnez forcément des points avec cette épreuve. Nous, évidemment. On vous conseille de la passer si vous maîtrisez l'une des, des langues vivantes étrangères euh, évaluées. Mm -hmm. Étant donné qu'elle n'est pas obligatoire, nous, on ne l'a pas imposé notre formation. Si on avait dû l'intégrer dans la préparation, forcément, on aurait dû augmenter le coût de notre formation parce que, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, euh, pour chaque module de la préparation, vous avez un professeur attitré, donc forcément... Vous savez, vous allez être professeur des écoles, vous savez que les professeurs doivent être rémunérés. Euh, bah, évidemment, ça a ça, ça un coût. On ne paye pas les professeurs au rabais chez nous. On ne propose pas de formation discount. Donc forcément, euh, ajouter un module de préparation à l'épreuve de LVE, ça veut dire augmenter la préparation, le prix de la préparation. Et pour ça, des on... stagiaires qui n'ont pas forcément passé l'épreuve. C'est ça. Et ça, on s'y refusait. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu imposer ce module à tout le monde parce que, dans ce cas-là, on aurait pu nous dire ben :« Moi, je ne présente pas les preuves, euh, je n'ai pas à payer pour les Ce qui était plutôt logique. Donc non, elle n'est pas intégrée. Par contre, vous pouvez la prendre, évidemment, en plus et, euh, et pour un coût assez euh, modeste pour le coup. Voilà. Sachant que aussi, vous n'êtes pas obligé de tout mmh. prendre d'un coup. C'est-à-dire que si vous commencez avec une, une préparation et que vous, vous dites au milieu d'année ben, :« J'aimerais bien avoir des euros blancs ou des concours blancs en plus », vous pouvez les rajouter en cours d'année. C'est ça. Hein, c'est pour continuer dans notre, dans notre mentalité égalité des chances. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait donc, des modules pack des préparations pack que Jean-Paul vous a présentées. Et également des modules à la carte, c'est-à-dire que si vous, voilà, vous, vous n'avez pas forcément les moyens de, de, de payer une, une préparation intégrale, il n'y a pas de souci, vous décidez de commencer tout seul, tranquillement, vous mettre dans le bain la préparation et vous vous rendez compte que bah, qu'en effet, euh, ça pêche un peu sur le français et les maths, pas de souci, vous pouvez acheter la remise à niveau. Euh, si, par exemple, au mois de janvier, vous sentez que vous êtes à peu près, vous avez, vous avez envie de tester votre niveau, pas de souci, on peut partir sur un, sur un concours blanc. Et, et ça, c'est moins de 200 euros. C'est pour ça que c'est quand même très accessible. Et comme tu le dis Jean-Paul, c'est n'est pas grave si vous ne partez pas sur un, une préparation PAC, parce que vous ne pouvez pas, ne, ne baissez pas les bras en vous disant bah, « j'ai pas de préparation, je vais pas m'en sortir ». Nous, au contraire, on est là pour vous donner les, quelques outils dans l'année vous équiper. Si, si vous n'avez pas pu financer l'intégralité, c'est pas grave. Vous allez pouvoir prendre des petits modules, euh, des petits modules euh, en complément de ce que vous avez déjà entre les mains. Mm -hmm. Alors je, je rebondis un petit peu sur la question de l'épreuve de langue. Euh, pour une petite info, donc c'est un, une épreuve effectivement orale euh, anglais, allemand, italien ou espagnol. Cela dit, <coughs> euh, on euh, ne va pas évaluer pardon votre capacité à parler la langue. On part du principe que vous savez parler la langue et l'épreuve va évaluer votre capacité à apprendre la langue à quelqu'un. Donc, c'est un petit peu différent. Et c'est aussi pour ça qu'on offre, enfin euh, qu'on qu propose des modules de préparation à cette épreuve. Ce pas des modules de remise à niveau en espagnol, par exemple, mais c'est euh, de l'aide à comment on enseigne l'espagnol à des enfants. Enfin, c'est un petit peu, un petit peu la, ça, la, le, la particularité de cette épreuve. Pour hein. rappel, le niveau attendu hein, pour cette épreuve, c'est un niveau B2. donc C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même échanger dans la langue en question, euh, pouvoir se faire comprendre facilement sans, sans avoir besoin de faire des mimes, des gestes, et pouvoir comprendre facilement votre interlocuteur. Voilà pour l'épreuve de LVE. Euh, alors est-ce qu'on avait encore des questions sur tout ce qui est organisation, conseil de conseil d'organisation, méthodologie, euh, planning euh, N'hésitez pas à nous les poser. Je vois que répondu ah, à beaucoup de questions. Ouais, je vois qu'il y a un petit, un petit débat sur les épreuves d'application. Euh, en fait, nous on, on vous fait choisir votre épreuve d'application au début. Euh, donc comme Brigitte le disait, parce que c'est stratégique, hein, il faut, on va se concentrer pour l'année pour réviser une épreuve. Parce que voilà, on est là pour passer le concours, donc on est là pour avoir le plus de points possible dans cette, cette épreuve d'application. Donc, vous allez choisir l'épreuve qui sera la plus simple pour vous. Et deux choses, euh, si vous voulez pas choisir, enfin si vous décidez de ne pas choisir, nous, on vous l'impose, hein, mais si de, dans d'autres préparations, on vous propose de faire les trois en même temps, ça veut dire que pendant l'année, vous allez devoir réviser des maths, du français, de l'EPS, de la connaissance thème éducatif, les leçons, plus tout ce qui est sciences et technologie, toute l'histoire géographie, enseignement moral et civique, Art plastique, histoire des arts, éducation musicale. Donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait un petit peu beaucoup. Et sachant que, en plus, au CRPE là, 2022, cette année, donc la première fois qu'on a eu ces sujets d'épreuve d'application, chaque sujet faisait 15 pages. Donc, imaginez, vous avez trois, trois heures euh, en épreuve de concours, il faut déjà lire 45 pages avant de faire votre choix. Donc nous, on préfère jouer la stratégie, vous savez directement quoi prendre, quel sujet choisir dès le début, et vous avez vos trois heures pour faire ce sujet-là, et ça va mmh. ça vous permettre de gagner le plus de points possible et de vous démarquer finalement au concours. Oui, tout à fait. Pour rappel, l'épreuve d'application, hein, c'est la troisième épreuve écrite, euh, qui est notée donc, sur 20 points. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu Audrey qui, qui disait « mais moi, j'ai envie, envie de me projeter euh, après le concours, donc je veux maîtriser toutes les disciplines ». Mais bien sûr, Audrey, et ça, on le comprend tout à fait, et c'est bien normal. Sauf que nous, on est là pour vous préparer au concours. On n'est pas là pour préparer. Alors, on vous prépare évidemment à votre entrée dans le métier, à votre posture d'enseignant. Mais si vous voulez, euh, la formation d'enseignant, vous l'aurez après en INSPE. Donc, en fait, nous, notre travail, c'est de vous faire réussir le concours. Une fois que vous avez le concours, on peut continuer à vous aider. Ce n'est pas le sujet de, de ce live aujourd'hui. On a des, on a des, des modules d'accompagnement pour l'entrée dans le métier. Mais euh, la maîtrise de, de ces disciplines-là vous appartient après, quand vous commencez à enseigner. Si vous voulez, nous, notre euh, job, c'est de nous faire réussir le concours de CRPE. Et pour ça, on pense stratégique, évidemment. On pense stratégique en vous proposant des sujets euh, qui sont exigeants, parce que ça sera facile au jour du concours. On pense stratégique parce qu'on vous prépare à un niveau plus élevé pour que ce soit plus facile aujourd'hui, mais on pense stratégique en faisant choisir qu'une seule discipline de l'école d'application, parce que comme le dit Jean-Paul, mmh. c'est très très vaste le programme à savoir et à connaître. Ouais. Là, on parle d'histoire, on parle d'histoire, on parle de de France, on va parler en science, on va parler de la reproduction, voilà. il y a tellement Je de choses à parler, savoir. On va aller de la reproduction <rire> animale, au séisme, en passant par la nutrition, le squelette, les objets techniques, enfin, c'est vraiment très très vaste. C'est euh... ça, et donc d'ailleurs, si vous voulez vous avoir une idée de, de, du programme en fait, de l'épreuve d'application, appli il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller sur euh, « Devenir enseignant », vous pouvez aller sur « EduSchool » et vous verrez un petit peu euh, ce qu'on attend de vous en termes de connaissances. Et ça pourra vous aider. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de répondre à une question qu'on a sur, sur Instagram, comment choisir euh, le, la discipline de l'épreuve d'application. Alors, nous, si vous n'avez vous aucune idée de ce que vous préférez, on vous aide. On vous, aider, vous nous appelez, on vous aide. Vous nous appelez, on vous oriente, on vous aide. En général, on vous propose d'aller vers un sujet qui vous est familier ou qui, auquel vous êtes sensible, pour lequel vous êtes sensible, que vous appréciez plus. Voilà. Si vous avez déjà, par exemple, travaillé dans un laboratoire, ben on va vous orienter vers la science, forcément. Si vous avez plus de facilité en histoire, vous n'aimez pas du tout la science, etc. On va plutôt vous orienter en histoire, etc. etc. Donc, on va s'adapter à vous en fonction de ce qui est plus simple pour vous et sachant que vous avez le droit à l'erreur. Si vous décidez de commencer l'histoire et qu'au bout de deux semaines, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout votre truc, mmh. vous nous demandez, on peut vous annuler l'histoire, vous débloquer un autre module et voilà, vous avez le droit à l'erreur et repartir sur d'autres révisions. Ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et revenir à l'histoire si jamais vraiment <rire> vous vous rendez compte que l'histoire c'était mieux. C'était au moins pire. <rire> euh, on avait une question aussi complètement différente sur la convention de stage. Vous nous demandez si on pouvait faire des stages en école. Je vois que vous j'y ai répondu, mais je vous le redis Moi, comme vraiment. ça, tout le monde en profite. En effet, on vous conseille, nous, de faire des stages en école pendant votre année de prépa. Et donc, évidemment, on vous délivre des conventions de stage qui peuvent aller jusqu'à six semaines de stage mais quelques jours peuvent suffire selon votre organisation. Quand on travaille, en général, c'est compliqué de poser des jours pour faire des stages. Ceci dit, on vous recommande vraiment d'en faire parce que ça vous permet bah, déjà de toucher le métier du bout des doigts, concrètement, d'intégrer une classe du point de vue de l'enseignant et plus du parent d'élève ou bah, de l'élève qu'on était. Et on voit on voit là vraiment la différence. Autre, euh, autre avantage, ça vous permet souvent de concrétiser les apprentissages théoriques que vous avez dans l'année. C'est-à-dire que quand on parle de séquence, quand on parle de ouais. euh, euh, différenciation, etc., eh là de suite, ça se matérialise devant les élèves en fait. Et ça, c'est magique. Et souvent, ça vous permet de bah, d'apprendre encore plus vite derrière. Le, vous allez faire une question de CSE qu'est-ce que je fais si un élève est en difficulté là en stage vous allez voir un élève en difficulté et voir comment le prof y remédie et ça ça va être et puis, et puis le, jour, le jour des euros c'est quand même un atout aussi hein, mm -hmm. de dire au jury que vous avez fait des, un stage ou plusieurs c'est super alors évidemment si vous pouvez euh, faire euh, plusieurs jours et donc euh, dans différents niveaux c'est mieux ça vous permet de voir un maximum mais dans une classe c'est très bien et euh, on vous, nous on vous conseille de les faire en début d'année autour du mois de janvier, février ou alors vraiment fin d'année autour euh, de décembre parce que euh, ça vous permet justement d'avoir déjà emmagasiné un maximum d'enseignements de, euh, théoriques et de, pense, de, de, de vous confronter à la réalité sans être trop proche des concours blancs où après vous rentrez vraiment dans la dernière ligne ouais. droite et avril arrive vite hein. ce sont mes sages d'observation Audrey tout à fait tout à fait euh, voilà, je crois qu'on a répondu à beaucoup de questions. Euh... On j'avais tout noté, mais on a, on a mmh. répondu à tout si vous aviez encore des questions n'hésitez pas, de toute façon euh, même, si, même si on coupe en plus c'est magnifique, on a respecté vos amis. <rire> si on coupe, de toute façon si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser nous ce soir et entre ce soir et demain on continuera à répondre aux questions si vous préférez qu'on fasse un point par téléphone il n'y a pas de souci, vous nous appelez ouais. ça sera plutôt euh, Juliette ou Jade ou Tristan qui vous répondront mais de toute façon, on, ils, sont, ils sont là pour euh, vous répondre aussi. Avec Quoi qu'il arrive, on est sur les bureaux juste à côté. Donc on est, pas loin on est à plus. côté. Euh, nous, on est sur les réseaux sociaux aussi. Si vous avez des questions, un message privé, n'hésitez pas. Moi, je vous invite aussi à aller jeter un œil aussi sur, euh, bah, sur, les, euh, sur Instagram. Hein. On a beaucoup de stagiaires qui, euh, qui postent euh, leur quotidien dans la formation. Donc, Si vous tapez le hashtag Marie Curie ou 4 promo Mandela, vous tomberez sur les stagiaires 2022-2023 qui, qui sont en pleine en pleine euh, ligne droite, à la ligne droite, ou en plein début de préparation. <rire> en plein stress, surtout. Lui. En plein stress, évidemment. <rire> on croise les doigts pour eux. Euh, en tout cas, nous, on vous remercions d'avoir participé à ce live ce soir. C'était euh, très intéressant d'échanger avec vous. Euh, merci à Brigitte qui a assuré euh, les réponses sur le chat. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a euh, ouais. d'autres. Et je vous rappelle, du coup, si vous voulez voir les sur Instagram, si vous voulez voir les petites vidéos que vous n'avez pas vues, elles seront normalement demain sur YouTube, hein, sur notre ouais. chaîne YouTube. Et Audrey, donc vous, me demandiez quelle est... vous me demandiez quel était le nom de la promo mmh. de 2023. Donc, c'est la promo euh, Nelson... Nelson, Mandela. Nelson Mandela. Donc, le hashtag correspondant, c'est hashtag forprof promo Mandela. Voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous renvoyer un message. Merci à tous. Merci Bonne à tous. soirée. <rire> On va clôturer ces, ces deux lives. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.